Une des choses aussi qui m'a été très utile pour devenir autonome au tricot, c'est de savoir comment est constituée une maille. Enfin, On me parle de brin, on me parle de... Alors voilà, une maille c'est ça, vous avez un brin avant et derrière vous avez un brin arrière. Si vous regardez attentivement, le brin avant arrive en premier. Donc, lorsque mon aiguille viendrait tricoter et que je tire un peu, je vois que le brin avant arrive en premier, alors que le brin arrière est très légèrement en retrait. Vous voyez, si je la prends, je regarde la suivante qui est une maille envers, mais c'est pareil. Le brin avant se présente en premier, le brin arrière est légèrement en retrait. Ça signifie que si vous étiez obligé de défaire à l'arrache plusieurs rangs, vous allez avoir tendance à les mettre n'importe comment sur les aiguilles. Donc on va le faire. Voilà, je défais un rang, et puis je vais les rentrer au fur et à mesure. Alors, je vais les rentrer n'importe comment. Pourquoi Parce que c'est ce que vous allez faire, en fait. Ce qui se passe, c'est que quand on doit défaire quelques mailles ou un rang complet, on est tellement stressé que les mailles tombent, qu'on ne puisse plus les rattraper, que ce qui se passe, c'est qu'en en fait, on les rentre au fur et à mesure. Moi-même, j'utilisais une aiguille plus petite pour pouvoir venir les rentrer très rapidement, le plus vite possible au fur et à mesure. Donc on les rentre n'importe comment. Vous voyez, une fois je les saisis comme ça, et là, ben tiens, je vais la saisir derrière. Voilà. Je vais faire ça un petit peu partout. Je vais faire les choses différemment d'une maille à l'autre. Un coup, je passe de ce côté. Un coup, je passe de l'autre. De toute façon, tant qu'on ne tire pas, là, tant que vous ne tirez pas, votre maille, elle ne se défera pas. Voilà. Donc il faut se décontracter par rapport à ça, mais je sais par expérience que quand on défait un rang ou quelques mailles, on a tout le temps tout le temps peur euh, que tout s'effiloche. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on ne répare pas les erreurs. On ne défait pas plusieurs rangs parce que... Alors là, tiens, je vais vous montrer. Quand on défait la dernière, très souvent on tire un peu trop. Ma dernière maille est là, mais le fil est relié à celle qui est avant. Ça signifie que je l'ai détricotée deux fois. Ça veut dire en réalité qu'il me faudrait la retricoter. Donc je vais je vais la mettre dans le bon sens justement, je vais la retricoter, voilà. Alors maintenant, je vais tricoter le rang suivant. Et donc on sait que j'ai mis les mailles n'importe comment. Alors la dernière, j'ai pris soin de la remettre comme il faut, donc pas de souci. On voit que quand je tire dessus, le bras avant arrive bien avant le bras arrière. Donc il n'y a pas de souci. je la tricote comme ça. Ici pareil, le bras avant arrive avant le bras arrière. Et ici, si je tire, regardez, c'est l'inverse, c'est le brin arrière qui arrive avant le brin avant. Regardez, je tourne et il arrive avant. Il se présente lorsque je pointe mon aiguille vers lui, c'est lui qui voudrait être attrapé. Ça veut dire qu'elle est mise à l'envers. Il faut que ce soit le brin avant qui se présente en premier, celui qui est vers moi. Donc je la remets correctement. Et voilà, le brin avant se présente correctement. Pareil ici, c'est le brin arrière qui arrive pour être tricoté, le brin avant lui est en retrait. Eh bien je vais la tourner. Et la tricoter. Encore une, Voyez, oui. je la saisis, je la tourne, je la remets. Et de cette façon, là il se présente correctement, même si vous n'avez pas remis vos mailles comme il faut sur l'aiguille, tiens là elle n'est pas mise correctement, et eh bien vous pouvez sur le rang suivant la remettre correctement avant de la tricoter. Là pareil, Etc, etc. Mais on va voir d'autres choses qui sont intéressantes avec cette histoire de brin avant et de brin arrière. Alors, il peut vous arriver qu'on vous demande de tricoter une maille par le brin arrière. C'est-à-dire que normalement, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, je vais piquer dans le brin avant. Et bien, parfois, on va vous demander de tricoter une maille par le brin arrière. Donc, voyons pour une maille endroit, par exemple. Ça, c'est le brin avant. Et puis, je viens tricoter et bien là, je vais venir la piquer par le brin arrière, et je vais venir la tricoter. Imaginons que ce soit une maille envers, donc je devrais faire ce geste-là, piquer dans le brin avant, et on me dit, tricoter là par le brin arrière, ça s'appelle tricoter une maille torse, ce que je vous explique. Et bien je viens, alors c'est beaucoup moins commode sur la maille envers, mais je viens piquer le brin arrière, et je tricote. Voilà, tricoter une maille torse, c'est la tricoter par le brin arrière. Il y a d'autres cas où on, vous, on va vous demander éventuellement de tricoter une maille torse, c'est le cas du jeté. Alors, premier avertissement, là je vais faire des jetés entre des mailles endroit, euh, vous verrez que ça n'est pas, euh, pas toujours le cas. Il y a différentes façons de faire un jeté, mais en l'occurrence je vais faire des jetés entre des mailles endroit, parce que ce que je veux c'est parler de la maille torse du jeté et pas de la façon de faire des jetés. Donc, faire un jeté c'est tout simplement une façon comme une autre de rajouter une maille donc là je vais faire un jeté je rajoute une maille et je tricote la suivante à l'endroit je vais faire plusieurs jetés entre les mailles comme ça on aura plusieurs exemples je refais un jeté je tricote la suivante je refais un jeté je tricote la suivante et encore une dernière fois pour avoir quelques exemples donc vous voyez que j'ai rajouté une maille, le fait d'avoir fait ça, c'est la maille précédente tricotée, et ça c'est mon jeté. Il est là. Quand je baisse, on voit que je rajoute une maille. Voilà, et puis je vais tricoter les deux dernières mailles normalement. Et on va regarder ce qui se passe sur le retour, comment on va traiter ce jeté. Enfin, ces jetés. Donc je vais tricoter les mailles à l'envers puisqu'on imagine que je suis en jersey. Donc les deux premières se tricotent normalement, pas de souci. la troisième aussi d'ailleurs. Voilà, et j'arrive à mon premier jeté. Alors le jeté il est très reconnaissable parce que c'est une maille un peu bizarre qui n'est pas tenue en bas. Vous voyez les mailles sont normalement tenues et là ben, c'est pas tenu. Si on ne me dit rien, ça veut dire que je dois tricoter la maille normalement. Donc je prends son brin avant, là je suis en train de faire des mailles envers, hein, et je la tricote normalement. La maille suivante est une maille normale, je la tricote normalement. On arrive à un autre jeté, qui est tout bizarre aussi, et cette fois-ci on me dit tricoter les jetés en maille torse. Donc je ne vais pas venir chercher le brin avant, mais je vais venir chercher le brin arrière. Que je veuille tricoter des mailles en droit ou des mailles envers, c'est pareil. Quand on vous dit tricoter vos jetés en mailles torse, quelle que soit la tête du, du jeté, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y a différentes manières de faire un jeté, donc qui ne se présente pas toujours très exactement de cette façon, mais le principe reste le même. Que vous vouliez faire une maille en droit ou une maille envers, Tricoter un jeté en maille torse, c'est par le brin arrière. Donc je vais venir, alors ce que je fais, bon là c'est du gros fil, donc c'est un peu facile, un peu je me la pète. Avec un fil très fin et des aiguilles fines, c'est autrement plus dur. J'essaye le plus possible de donner du mou à ma maille, pour que le brin arrière soit un petit peu souple. Ce qui me permet de venir le saisir. Donc vous voyez, je fais comme ça, je tiens avec le pouce mon jeté, et ça me permet de venir saisir plus facilement le brin arrière. La maille suivante, je vais la tricoter normalement, et je vais refaire une maille torse sur le jeté suivant. Donc voici mon jeté, le bras arrière est là. Donc je rapproche, je donne un petit peu de mou pour que le bras arrière soit relativement souple, et je viens tricoter ma maille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que ça donne en fait. Donc j'ai pas terminé mon rang, j'ai tricoté juste quelques mailles de plus et quelques jetés de plus, parfois torse, parfois non. Et quand je viens regarder ce que ça donne de l'autre côté du travail, eh bien, je vois des trous. Là où il y a un trou, ça veut dire que le jeté, je l'avais tricoté par le brin avant, c'est-à-dire comme une maille normale. Là où il n'y a pas de trou, ça veut dire que les, le jeté, je l'ai tricoté en maille torse. Et c'est pour ça que dans les explications, vous trouvez des façons différentes de faire les jetés, ça c'est une chose, mais vous trouvez aussi des façons différentes de tricoter le jeté sur le rang suivant. Maille normale, ça fera un trou. Un jour, ça s'appelle exactement. Et maille torse, ici et ici, ça ne fait pas de trou.